Yo c'est Tios, j'espère que vous avez la forme Moi ça va, impeccable Ça passe ces chaleurs. Bon voilà, je voulais revenir sur un petit truc d'actualité Que j'ai vu par rapport à la Hornet On avait fait déjà deux vidéos hein, pour dire euh, ce qu'on pensait du design Etc, mais là il y a une nouvelle Chose qui rentre dans, en, en ligne de compte Chez la philosophie de Honda c'est que donc, la Hornet va être équipée d'un 750 cm3 bicylindre dérivé de l'Africa Twin Voilà, c'est posé, c'est dit, maintenant on le sait avant on n'était pas sûr, on, on disait peut-être ça va être un 4 cylindres comme à l'époque parce que la Hornet c'était équipé d'un 4 cylindre, hein, 750 cm3, si je ne me trompe pas je sais que c'était un 4 cylindre. Hein. et après je crois que c'était 750, j'en suis plus trop sûr mais là ça va être un bicylindre dérivé donc, de l'Africa Twin, du nouveau moteur qu'ils ont, qu ont développé pour l'Africa Twin mais bicylindre ce moteur pour euh, donc Va être pour leur philosophie euh, chez Honda qui vont faire tous leurs modèles en 750, 750 cm 3 euh... attendez t'es bien coupé la route bien sale bien si en plus je t'ai lancé putain je me déporte je crois qu'il me voit le mec il me fait ça laisse tomber bon bref et, euh, et euh, donc voilà ils, ils veulent équiper tous leurs modèles parce que eux leur, leur philosophie par rapport aux autres marques c'est que eux n'ont pas d'intermédiaire chez Honda C'est soit tu passes de 650 soit as 650 soit tu passes directement à 1000 et il y a des gens qui n'aiment pas ça, ils veulent des intermédiaires. Ils se disent, voilà, je ne vais pas me balancer une île dans une mille, c'est trop, trop puissant, ça coûte trop cher, bon, bref. Et ils veulent un intermédiaire. Et chez Honda, il n'y en a pas. C'est toi, c'est la mienne, soit tu peux se mutualiser des milliers. Donc l'intermédiaire va être là une Hornet de 750 cm3 et comme c'est dans l'air du temps qu'il y a des bicylindres, moi personnellement j'adore le 4 cylindres, c'est un moteur que j'adore à mort, mis à part bon pour quand je fais de l'enduro que là je vais prendre un bicylindre parce que c'est beaucoup mieux adapté, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus péchu mais pour la route pour moi c'est le 4 cylindres, mais ça c'est moi qui le pense parce que maintenant dans l'air du temps c'est les gens adorent les, les bicylindres, donc ils se sont dit voilà. Le gars qui veut pas un 650cm3 parce qu'il veut plus de puissance mais qui ne veut pas tomber non plus dans une 1000, on, on va lui sortir une ormette. Ils vont essayer d'adapter le moteur pour qu'il puisse être bridé en A2. Ça ça, va être, ça, ça va être pour la gamme, on va dire, néo rétro sport Ensuite, pour les Africa Twin, ils vont sortir un hein, 750cm3, bicylindre, ils l'ont dit, c'est annoncé. Leur gamme NT, et tout ça, enfin, tout leur, je ne vais pas faire toute la, toute la, la liste, hein, tout, même les, les espèces de choppers, les CMX et tout ça, bon, vrai, tout ça, comme ça. Et du coup, ils pourront... Sauf, voilà, voilà, sauf la CDR 750RR, elle ne sera pas dégonflée, elle ne pourra pas passer en A2, vous verrez, je ne me tromperai pas sur ça, j'insiste et je, et je signe, parce qu'elle est en appellation RR, et quand vous avez RR à la fin d'une appellation, ça veut dire que c'est une vraie pistarde. Ça c'est aussi simple que ça, merci, de me laisse passer. Euh, sinon, il y a juste un R comme la mienne, s'appelle, enfin, la mienne, l'autre, le, la version carinée qui s'appelle CBR650. R, il y a juste un R, ça veut dire, c'est juste pour dire que c'est route, course, mais en vérité, c'est pas vrai. C'est, des, c'est des rosters carénés. Mais ça reste des rosters. La Yamaha euh, R7, c'est pas une vraie pistarde. Elle, elle a, elle a vraiment la, la carrosserie, elle ressemble à une pistarde, elle est vraiment étudiée pour, mais elle a pas le moteur. C'est le moteur de la MT07 et c'est pas un moteur de pistarde, pas un moteur de, de sportif, pas du tout c'est un truc de 73 chevaux c'est vraiment ridicule au niveau puissance hein. une sportive je parle alors que là non là ça va être à 750 cm3 bicylindre mais qui ne sera pas dégonflé parce qu'ils veulent avoir comme objectif d'avoir une vraie piste pour se, pour se confronter de front face à la R7 mais eux là ils vont l'annihiler complètement parce qu'elle sera pour moi je pense entre 110 et 120 chevaux mais surtout pour se mettre de front face à la la, la, la RS660 d'Aprilia, qui est elle par exemple pour le coup est une vraie piste pour le coup avec un bicylindre, vous voyez, c'est toujours le bicylindre qui les intéresse. Parce que pour, pour maintenant, pour les sportifs, ils préfèrent des bicylindres. Moi, personnellement, j'aurais préféré un 4 cylindres. Bon, enfin, un bon 4 cylindres 750 cm3 pour la piste, ça, ça monte très haut dans les tours, c'est vraiment excellent. Mais bon, maintenant, ils veulent des, des bicylindres. Donc voilà, ils veulent se mettre de front face à, à, à ces motos-là. Et en plus, ce n'est pas anodin qu'ils ont choisi le, le, le 750 cm3, parce que de toutes les marques, ce, sont les, ce sera les seuls qui proposeront un 750 cm3. Yamaha c'est de 700 et après ça passe à 900 et 1000. Eux ils auront 750. Bon niveau tarif donc du coup ça sera un peu moins cher qu'une 900 forcément hein. et euh, ça restera toujours un bicylindre, donc ça sera toujours un peu moins cher qu'un 4 cylindres à produire et mais il y aura toujours une, une immense puissance. Voilà une immense puissance donc c'est la nouvelle philosophie de Honda. Ils veulent donc rentrer dans un créneau, re-rentrer plutôt dans un créneau de sportif parce que de nos jours en sportif chez Honda, il y a quoi Il y a la CBR 651, comme je dis, t'es pas une sportive, c'est pas vrai, c'est mot... mon roster à moi qui est c'est le même moteur, exactement le même, et après tu passes directement sur la Fireblade où est un monstre de puissance. Donc, le mec, il veut vraiment faire de la sportive, parce que la sportive est en train de revenir dans l'air du temps, merci, de laisser passer, euh... donc ils se disent, on va faire une moto intermédiaire, et donc ça sera ce nouveau moteur qui va équiper la hornette, qui va équiper donc euh, les Fire les, les, la CDR 750RR euh, qui sera en gros une Fireblade dégonflée, ça sera une Fireblade avec un moteur 750 cm3 c'est ça leur philosophie ni plus ni moins vous allez voir ça va être la même carrosserie le même carénage que la Fireblade avec un moteur de 750 cm3 ni plus ni moins euh, voilà et, euh, et ils veulent euh, donc voilà avec l'Africa Twin etc bon, bon, bref tout le tout le tout, le, tout team ils veulent ça pour l'Africa Twin en 757 hubis cylindres vous savez très bien pourquoi ils sortent cette, cette moto d'ailleurs elle s'appellera pas Africa Twin ils vont relancer la Transalp. ils l'ont dit ils l'ont annoncé c'est annoncé il a dit qu'ils vont la remettre, sur le sur la. on en reparlera prochainement, ils vont remettre la Transal, enfin, beaucoup qui sont super excités, ils attendent ces motos avec impatience, pourquoi ils vont la sortir avec 700, 750, 750 cm3, d'ailleurs ce fameux moteur donc, 750, ben, simplement pour se mettre de front face à la Ténéré 700 de, de, de Yamaha, qui est, qui est, qui est un best-seller, qui est pour moi la meilleure moto d'enduro qui soit actuellement ni plus ni moins, qui est un compromis entre puissance, légèreté, polyvalence comme ça, et vraiment qui est une vraie, par contre pour le coup, hein, qui est une vraie, vraie, un vrai trail off-road, pas une merde pour rouler sur la route, qui est pareil, qui est hyper lourd, qui est un vrai trail off-road, euh, euh, vraiment excellent, très haute garde au sol, et eux ils veulent se mettre de front face à eux, donc qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont sortir dans la Transalp avec un 750 bicylindre, le fameux 750 bicylindre qui sera de la, la hornette donc voilà, là pour 2023 euh, ça annonce du très bon donc moi qui veux me prendre une Ténéré 700 en plus pour euh, en plus de la mienne pour pouvoir euh, faire des vidéos sur ma deuxième chaîne de survie et enduro je la prends de la courant 2023, la Ténéré 700 je la prendrai neuve, hein, full black mais du coup, je me dis je vais attendre un petit peu parce que si Honda, parce que moi je suis quand même pro-Honda à la base, et j'adore Honda, même si je ne crache pas sur Yamaha, parce que la prof, je vais aller aussi sur Yamaha en plus de la mienne, mais si Honda sort une Transalp vraiment super équipée, bien finie, comme, comme à leurs habitudes, avec un moteur, le fameux bicylindre 750 Honda, euh... du coup, je me dis, est-ce que je vais pas attendre Je vais voir quand même. Ça peut être très, très, très, très, très, très intéressant pour le coup donc voilà, je vous laisse en discuter avec, euh, en commentaire et donner votre avis euh, ce, ce, ce n'est toujours que mon avis ça ne tient qu'à moi bien sûr hein, ce ne sont que des hypothèses et je ne fais que, que commenter l'actualité moto euh, voilà, comme on le ferait sur un forum hein, ou autre, avec vous donc voilà, vous me direz en tout cas je vous remercie pour votre fidélité je vous remercie pour vos abonnements, on est déjà 1626 abonnés ça augmente énormément énormément de, pff, tous les jours, c'est impressionnant euh, ici. Euh, je vous remercie et puis euh, n'hésitez pas voilà, à vous abonner à laisser un commentaire et je vous dis ciao ciao à plus, faites attention sur la route et faites attention avec ces grosses chaleurs allez bye bye